Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo, une vidéo particulière puisque ça va être la première vidéo d'une longue série, tu vas le voir, une série où je vais parler eh bien d'investissement en bourse. Alors tu vas voir, tu vas comprendre un petit peu pourquoi je te parle de tout ça, tout simplement parce que j'ai pris la décision eh bien de te présenter un plan d'action précis qui va avoir lieu sur plusieurs mois, donc euh, reste bien abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir suivre toute ces, ces, cette série de vidéos. Tout simplement, l'idée, eh bien, c'est de te faire voir comment à partir de ma société d'exploitation, ma société qui aujourd'hui bah, concerne mes sous-locations, mais également aussi mes investissements locatifs, eh bien, comment je fais et qu'est-ce que je fais de l'argent qui aujourd'hui eh bien, est généré, qu'est-ce que j'en fais concrètement Et tu vas voir que l'idée, eh bien, c'est tout simplement, et l'objectif que je me suis fixé, et on verra si je vais y arriver, eh bien, c'est tout simplement de me générer des revenus passifs chaque mois grâce à la bourse. Mais tu vas voir, pas n'importe comment, on découvre ça bien évidemment dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite après le générique. Alors aujourd'hui, et je suis vraiment ravi de te retrouver dans cette vidéo. C'est la toute première, donc tu vas voir, il va en avoir plusieurs régulièrement tous les mois. Et l'idée, eh bien, c'est que tu suives pas à pas, tout simplement, eh bien, ce que je suis en train de mettre en place. Et voilà, il y aura, ça sera en toute transparence. Tu verras exactement ce que je fais, pourquoi je le fais. J'expliquerai à chaque fois, bien évidemment, pourquoi j'ai pris tel ou tel actions, on va en, en, en discuter juste après, et surtout aussi bah, pourquoi euh, je vais sur donc, ce type d'investissement. Et aussi, on va essayer de vraiment faire la liaison entre les revenus que je peux générer et du coup, eh qu'est-ce que je réexploite tous les mois pour le réinvestir tout simplement eh bien, dans des produits euh, donc boursiers, dans des actions euh, cotées en bourse, tout simplement parce que... Aujourd'hui, je fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Aujourd'hui, quand tu as une société d'exploitation et que tu génères du cash, bah, bien évidemment, on va l'utiliser pour se rémunérer, pour payer son quotidien, payer ses charges fixes, bien évidemment. Mais au bout d'un moment, quand la société est suffisamment lancée, eh c'est là qu'il va falloir envisager peut-être de prendre d'autres alternatives. Alors, tu vas me dire bah, pourquoi dans ces cas-là, tu continues pas la sous-location Pourquoi tu continue vu que tu continues pas à développer ton business alors bien évidemment que je continue à le faire mais tu le sais aussi un bon investisseur un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui ne met pas ses œufs tout dans le même panier tout simplement parce que aujourd'hui il faut savoir diversifier il faut savoir se créer plusieurs actifs et pas qu'un seul mon parcours m'a fait comprendre que avoir et eh bien et tout miser dans un seul et même actif si à un moment donné il y a un retournement de marché pour une diverse ou autre raison et eh bien tu n'auras pas euh, suffisamment de temps pour te retourner et on le sait pour se créer de nouveaux actifs, il faut aussi le préparer, ça se prépare et il faut aussi eh bien, tout simplement se laisser du temps. Ça ne peut pas se faire en un claquant de bois, en claquement un doigt, euh, de, de, de doigts, ça, ça nécessite plusieurs mois voire plusieurs années et donc c'est pour ça que bah, aujourd'hui, je voulais vraiment bah, t'expliquer pas à pas comment je fais et ce que je vais faire concrètement dans les prochains mois sur les actions boursières, bien évidemment. Alors j'ai déjà effectivement investi en bourse via ma société, une société donc, que j'ai préparée spécialement pour ça. Mais on ne va pas trop en parler parce que ça, c'est une autre partie donc, de mes actifs. On va plutôt parler eh bien, de, euh, du fruit d'exploitation de mes sous-locations de mes revenus générés et également de mes investissements locatifs, donc de, finalement du cash flow que je génère tous les mois, donc ça va varier bien évidemment, puisque ça ne sera pas tout le temps les mêmes sommes, et eh bien ce qu'on va et ce que je vais essayer de faire, c'est te présenter chaque mois eh bien exactement voilà, combien aujourd'hui j'ai récupéré sur ce mois-ci et combien j'estime que je vais pouvoir réinvestir et que je vais pouvoir placer dans des actions en bourse. Alors pourquoi je fais ça Tout simplement parce que je veux, comme tu, je te le disais, diversifier. Euh, je veux aussi eh bien, pouvoir me créer un autre actif, à mon, à, mon, voilà, à, mon, à mon actif si on peut dire ça comme ça. Mais c'est surtout que mon objectif final, c'est derrière, arriver au bout d'un certain temps, et on y reviendra bien évidemment, eh bien, me créer une source de revenus passive qui va tomber tous les mois et qui va, j'espère, me générer peut-être 1000, 1500, 2000, 3000 euros tous les mois. Alors, ça va pas se faire en une ou deux années, bien évidemment. Il va s'écouler un petit peu de temps parce que l'idée, c'est qu'il va falloir construire une stratégie. Et l'idée de cette vidéo, c'est d'expliquer de exactement la stratégie que je vais mettre en place, que je vais te faire découvrir dans les prochains mois. Donc, encore une fois, abonne-toi à cette chaîne YouTube, bien évidemment, parce que tu vas découvrir ces prochaines vidéos prochainement. Aussi, dans cette chaîne YouTube, tu le sais, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, de sous-location professionnelle immobilière, d'investissement locatif, et je parle aussi eh bien de conciergerie d'appartements. Tu le sais, qui je suis pour dire tout ça, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Et quelque part, l'erreur que j'ai faite, c'est peut-être de ne pas, de pas être rentré suffisamment tôt, puisque aujourd'hui j'ai 46 ans, mais tu vois bien que euh, tout peut se faire à tout moment. Et plus tu es jeune, bien évidemment, plus tu vas pouvoir profiter des actions que tu vas mener. Dès demain. Tout simplement parce que la bourse, enfin moi c'est ma stratégie, hein, on, va, on va rentrer beaucoup plus dans le sujet bien évidemment, mais ma stratégie c'est vraiment d'avoir une, une, une projection sur du long terme. Pourquoi Parce qu'en bourse on a plusieurs manières euh, donc, de voir euh, la bourse, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire ce qu'on appelle du daily trading, c'est-à-dire que tous les jours eh bien, on va acheter pour revendre, ou au contraire on va peut-être aussi eh bien, acheter des actions, et derrière eh bien, ces actions on va attendre qu'elle soit au plus bas pour attendre une fluctuation et les revendre. Certains utilisent aussi des effets de levier pour tout simplement faire de la spéculation sur les différentes actions. C'est un peu le même principe d'ailleurs que sur la crypto, parce qu'il y a aussi la crypto-monnaie. Alors je fais de la crypto-monnaie, bien évidemment, mais notamment au moment où je suis dans cette vidéo, on sait un petit peu ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, qui est en train de s'effondrer en dessous, en dessous des 20 000. Bien évidemment, la crypto fait partie, euh, comment dirais-je, des placements que vous devez faire Enfin, qu'il faut envisager de faire, mais c'est beaucoup plus risqué. C'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de stratégie derrière. C'est surtout qu'on est sur de la pure spéculation. Et quand on voit notamment, et eh bien, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, les effondrements qu'on connaît sur la crypto, à mon sens, c'est très risqué. C'est vraiment très risqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir un petit peu. J'en ai. Bien évidemment, je fais aussi du minage. Pour ceux qui auraient suivi ma chaîne YouTube, vous le savez, je fais du minage. Euh, donc... Euh, je récolte tous les tous les euh, régulièrement donc de l'Ethereum. J'ai aussi récolté du Bitcoin. Euh, et je fais aussi, bien évidemment, euh, tout ce qui est. Euh, j'ai fait un petit peu de trading, mais j'ai perdu beaucoup d'argent, je vous le dis aussi. J'ai fait du trading dans donc, dans, les, dans les cryptos, avec des effets de levier, etc. Et ça a franchement a été. Euh, pas, euh, comment je pourrais dire ça n'a pas été bénéfique et euh, aujourd'hui j'ai plutôt eu j'ai plutôt tendance à me dire je vois ça sur du très très long terme c'est à dire que bah effectivement je vais acheter au plus bas comme là par exemple aujourd'hui joli bitcoin est vraiment très très bas donc c'est peut-être voilà l'opportunité d'y rentrer mais c'est surtout que là il faut vraiment avoir une vision sur au moins 5 10 ans il faut vraiment voir du très très long terme et encore une fois c'est vraiment de la spéculation puisque ça repose sur pas grand chose euh, et pour moi ça fait partie des diversifications qu'il faut avoir de manière financière, mais derrière, il n'y a pas vraiment de stratégie. Et c'est pour ça que je veux vraiment te parler des actions boursières, mais pas n'importe comment non plus. Donc je te le disais, les actions boursières, on peut effectivement faire un peu comme la crypto, du daily trading ou trader régulièrement, j'achète, je revends, etc. Mais pour moi, ce n'est pas absolument pas la bonne solution, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas traders. Toi comme moi, on n'est pas trader, on n'a pas de formation par rapport à ça. Alors peut-être que tu as récupéré des formations diverses à droite, à gauche, oui. Euh, J'en ai récupéré aussi, je me suis beaucoup formé sur le sujet, beaucoup, beaucoup, mais <rire> le résultat est qu'aujourd'hui, euh, je me sens un petit peu perdu par rapport à ça et c'est surtout qu'il euh, y a beaucoup de pièges euh, et ça aussi nécessite beaucoup de temps. Euh, tu le sais, moi aujourd'hui, pourquoi je fais de la sous-location, pourquoi je fais de la conciergerie d'appartements, pourquoi je fais de l'investissement locatif, que j'ai des appartements sur Airbnb Tout simplement parce que je cherche à développer un maximum de rentabilité, mais je ne cherche pas non plus à y passer tout mon temps. L'idée, c'est d'absolument automatiser un maximum de choses et de se libérer du temps pour faire autre chose. Donc, si on part du principe qu'on rentre en bourse, qu'on achète des actions d'entreprise et que derrière, c'est pour faire de la spéculation, ça veut dire que tu vas passer tout ton temps là-dessus. Et pour l'avoir fait, je peux t'assurer que c'est, euh, ça prend beaucoup de temps. Et au-delà de tout ça, c'est aussi que ça provoque des charges émotionnelles assez fortes. Puisque tout simplement il y a l'émotionnel qui va rentrer et du coup euh, et tu vois, je l'ai fait avec un, avec un ami, on le faisait ensemble et en fait on parlait limite plus que de ça au bout d'un moment. Et ça devenait vraiment euh, malsain à mon sens puisque bah, quand il y avait des gros gains c'était en gros tu sabrais la bouteille de champagne et puis dès qu'il y avait une grosse perte c'était limite euh, dépression, euh, ça n'allait plus du tout. Donc tu vois qu'il y a une grosse charge émotionnelle et ça c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Pour moi, aujourd'hui, comment je vois ça Je vois tout simplement ça sur du long terme. Je vois ça comme un investissement, mais sur du long terme. Alors juste avant de commencer, juste pour t'expliquer ma stratégie, je veux juste rappeler ce que c'est qu'une action pour ceux qui ne savent pas. Une action, c'est une petite partie d'une entreprise. Ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse et ils donnent la possibilité d'acheter des donc des portions de cette entreprise, ce qu'on appelle donc des actions. Et en achetant cette action, eh bien tout simplement, on devient propriétaire d'une partie de l'entreprise. Alors, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a des traders en ligne qui vont pas vous donner réellement l'action, d'accord Mais qui vont vous donner, vous êtes notamment pouvoir acheter des fractions d'actions, d'accord Parce qu'il y a des actions qui coûtent très cher, qui sont à, à plusieurs milliers de dollars ou, ou d'euros, peu importe, Mais euh, et du coup, euh, bah, ça peut être compliqué parce que, et on va y venir. L'objectif, c'est de se diversifier un maximum. Donc, je vais t'expliquer maintenant réellement ma stratégie. Ma stratégie, tu l'as compris, ce n'est pas du tout de faire du daily trading, c'est pas du tout de trader régulièrement, pas du tout. C'est L'idée, c'est d'acheter des actions d'entreprise et de me projeter sur 10, 15, 20 ans. Donc, moi, j'ai 46 ans. L'objectif, c'est au moins 10 ans. C'est dans 10 ans, arriver à 55 ans. Et pourquoi je fais ça Tout simplement parce que mon objectif, c'est comme je te le disais, c'est de générer des revenus passifs, des revenus complémentaires d'aller chercher les 1005, 2000, 2500 euros tous les mois en automatique. Pourquoi bah, tout simplement déjà pour lutter contre l'inflation, puisqu'on a une inflation naturelle et surtout au moment où je suis dans cette vidéo, euh, elle est en train de, nous, voilà, de, de clairement euh, nous, nous rentrer dedans d'une manière assez forte. Mais c'est aussi que euh, bah, c'est une manière de préparer mon futur, préparer ma retraite euh, et préparer mes sources de revenus. Et puis c'est aussi une manière de diversifier mes risques. Parce que, bah, voilà, j'ai fait des investissements locatifs, euh, j'ai une société de sous-location, je fais une société de conciergerie. Donc bien évidemment, euh, tout ça, ce sont des sociétés, Donc, dans les sociétés il y a toujours une part de risque. Et même si c'est des actifs, aujourd'hui, c'est important que j'utilise le fruit de ces actifs pour me constituer un nouvel actif. Hein. J'ai déjà publié pas mal de vidéos par rapport à ça. Euh, tu regarderas sur ma chaîne YouTube. Et l'idée, c'est de vraiment de, de, de te faire comprendre que tout ça doit se construire et doit se préparer. Donc, pas d'élite trading, tu l'as compris. L'idée, c'est d'acheter des actions euh, où je me projette sur du long terme, euh, mais pas uniquement des actions. L'idée, c'est que je vais vraiment aller sur des actions qui versent des dividendes. Tout simplement parce que euh, je considère que acheter une action d'une entreprise que dans un but spéculatif et de se dire que bah l'action va peut-être augmenter ou peut-être descendre, eh bien, ça reste encore quelque part un petit peu risqué. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur des entreprises qui versent des dividendes. C'est-à-dire que chaque année, elles vont te verser tout simplement bah, des, des, des, des portions, des pourcentages liés au nombre d'actions que tu possèdes. Et donc, ça fait un récurrent qui va tomber chaque année. Ça, c'est vraiment mon objectif. Bien évidemment, quand tu achètes un cours, quand tu achètes une action il euh, y a une forte probabilité qu'elle augmente mais aussi une forte probabilité qu'elle qu chute bien évidemment donc euh, l'idée c'est pas de rentrer au mauvais moment non plus, hein, c'est à dire que Évi évidemment, on ne va pas acheter l'action euh, quand elle est au plus, euh, au, au plus cher, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'on va l'acheter cette action aussi parce qu'on sait que derrière, il y a des dividendes qui sont versés régulièrement. Si par exemple, tu prends des entreprises qui versent des dividendes depuis plus de 30 ans, 40, 50 ans même, hein, voire même plus encore, et que c'est régulier, et qu'en plus de ça, il y a une croissance dans la distribution du dividende et que la société se porte plutôt bien, il y a de très fortes probabilités... Pour que déjà l'action en elle-même, le cours de l'action augmente, mais c'est aussi que tu aies toujours tes dividendes qui tombent chaque année. Alors bien évidemment, elles peuvent d'un seul jour, à un moment donné, arrêter de distribuer des dividendes, ça peut arriver. Mais si on part du principe que depuis 30 ans, 40 ans, elles versent du dividende, qu'en plus le dividende est croissant euh, et que le cours de l'action est plutôt tendance à être sur une phase haussière, par exemple sur les cinq dernières années, à mon sens, ce sont des entreprises sur lesquelles tu dois aller. Donc tu vas le voir, tu vas découvrir ça dans des prochaines vidéos, tu verras exactement sur quelles actions je me place et pourquoi je choisis celle-ci plutôt que d'autres. Et l'idée, si tu veux, c'est que chaque mois, en fonction de ce que je vais gagner dans mes entreprises, eh bien, c'est de me dire « bah voilà, cette somme d'argent-là, je vais en prendre une partie ». Je vais pas tout mettre, bien évidemment. Et cette partie-là, je vais l'investir. Donc, ça sera jamais vraiment les mêmes sommes. Mais l'idée, c'est que toi, tu puisses le répliquer, ce que je vais te faire là, ce que je vais faire ici, et que tu puisses te projeter et que tu puisses toi aussi mettre en place les mêmes actions. Alors, je veux quand même mettre un disclaimer sur cette vidéo. C'est que tout simplement, je ne livre pas ici des conseils en stratégie et en investissement, en investissement hein, euh, financier puisque je n'ai aucun, euh, aucun bagage par rapport à ça et je ne suis pas une... Une, une activité réglementée, je suis là juste pour te donner et pour t'expliquer moi ce que je fais dans mon quotidien. D'ailleurs, c'est la même chose dans mes formations, c'est la même chose depuis très longtemps si tu regardes cette chaîne YouTube, où à chaque fois, ce que je te dis, c'est que je n'ai pas de science, euh, je n'ai pas de formule magique, j'ai pas de pilule magique, euh, j'ai pas la science exacte, c'est juste que je livre mes expériences. D'ailleurs, chaque vidéo est toujours issue d'une expérience que j'ai pu vivre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc l'idée, c'est vraiment ça c'est de partager ça avec toi tout simplement que tu puisses te projeter, voir un petit peu ce que ça donne pour moi et après euh, j'ai envie de te dire c'est toi qui verras ce que tu mettras en place de ton côté. donc c'est vraiment un challenge que je veux me, que je veux faire. cette chaîne YouTube c'est vraiment de me dire que voilà je veux générer des revenus passifs avec donc euh, les actions boursières. l'idée voilà, c'est d'aller chercher peut-être 2 2000 2005, 3000 euros tous les mois. ça va pas se faire rapidement bien évidemment mais l'idée c'est ça. Alors, par rapport à ma stratégie, tu l'as compris, donc c'est des actions à dividendes que j'ai choisies, sur lesquelles je vais aller. Je vais aussi aller sur les actions boursières du SP500, le SP500. Pourquoi Tout simplement parce que ce sont des actions boursières qui sont cotées sur le marché américain. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-ci euh, Tout simplement parce que si on compare aujourd'hui les actions boursières eh bien euh, du SP500 versus les actions boursières, par exemple, du CAC 40, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, on a... Euh, c'est assez, tu verras, tu peux regarder sur Internet, on a tout simplement, c'est depuis 5, 10 ans, même plus que ça, on a une croissance qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que statistiquement, euh, bah, tout simplement, les actions boursières qui composent le SP500 ont tendance à grossir de manière beaucoup plus, euh, de prendre beaucoup plus de valeur que les actions boursières euh, françaises. C'est comme ça. Euh, du coup, moi, j'ai préféré choisir ça. Pourquoi Parce que... Euh, ce qu'on s'aperçoit par exemple sur les cinq dernières années, tu compares le SP500 avec par exemple le CAC 40, bah, tu verras que par exemple le SP500 sur les cinq dernières années a progressé à peu près de 55%. Alors qu'au contraire si tu prends bah, le CAC 40, au contraire je crois qu'il a dû progresser à peu près de 11%. Donc tu vois bien qu'on est en gros quasiment 5 fois plus, on a 5 fois plus de croissance en termes de valorisation donc, de son action que sur une action française. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce, ce choix-là. Alors, tu vas me dire, « bah Oui, mais du coup, tu peux pas investir sur des PEA. » Alors, effectivement, j'ai pris la décision euh, de ne pas mettre d'action sur de PEA, tout simplement parce que le PEA bah, est réservé uniquement aux actions, fran aux actions françaises. Et l'idée, c'est qu'effectivement, passer la sixième année, si mes souvenirs sont bons, euh, bah, l'idée, c'est que tu évites de payer euh, les 30%. Alors, tu paieras toujours de la CSG, CRDS, mais tu ne paieras plus une, la, la première partie à 12,8% à revérifier. Hein, J'aime pas les. D'ailleurs, tu mettras dans la partie commentaire si j'ai fait une petite boulette par rapport à ça, parce que j'ai pas forcément bien vérifié avant de te faire la vidéo. Euh, mais du coup, l'avantage du PEA, c'est que passer la sixième année, ben, en gros, tu payes beaucoup moins de, de, de, de frais sur les différentes transactions que tu as pu faire sur ton, sur ton PEA. Mais, mais versus, ce sont des actions que tu vas choisir sur le marché français. Et ce que je viens de t'expliquer, c'est que on gagne bien plus d'argent sur les actions côté américaine que sur les actions françaises. Donc, bah pour moi, le choix, il est vite fait. Quoi. Euh, et même si tu mets en place ton PEA, le fait est que c'est prouvé, tu pourras vérifier, euh, les actions américaines croient de manière beaucoup plus forte que les actions françaises. C'est comme ça. Alors, sauf c'est après, tu vas être patriote et que tu veux effectivement investir, là c'est plus un côté, on va dire, euh, euh, comment je pourrais dire ça, c'est plus la philosophie, c'est-à-dire te dire, bah moi je, voilà, j'investis je, sur les actions fran sur les, les sociétés françaises. C'est comme ceux qui vont décider d'acheter des véhicules français parce que c'est français, et d'autres qui vont décider d'acheter un, un véhicule étranger parce que c'est un véhicule, euh, c'est un, un véhicule qui leur plaît. Et, et voilà. Ça, c'est libre à chacun, bien évidemment. Et là, tu seras libre de faire ce que tu veux. Mais moi, c'est le choix en tout cas que j'ai fait. Donc, action en dividende, bien évidemment. L'idée, c'est aussi que je vais diversifier mon portefeuille, c'est-à-dire que je ne vais pas investir euh, sur des entreprises qui sont toutes dans le même domaine. L'idée, c'est vraiment de diversifier de sorte que pour une raison X ou Y, et on l'a vu par exemple pendant la période du Covid, bah, effectivement, si tu prenais toutes les actions liées eh bien, aux compagnies aériennes euh, ou si, par exemple, tu prenais toutes les sociétés qui étaient dans tout ce qui était euh, touristique euh, ou tout ce qui était lié aux, aux hôtels, bah, bien évidemment, les actions ont plongé. Parce que voilà, et si effectivement tu avais concentré toutes tes actions sur ce type de structure, bah en fait ton ton ton ton portefeuille aurait tout simplement aurait tout simplement chuté. Donc l'idée c'est de diversifier pour que du coup bah chaque entreprise, euh, bah vu qu'elle est dans un domaine d'activité bien totalement différent, bah en fonction va, de ce qui va se passer, bah ça aura un impact non pas sur la totalité des entreprises, mais sur une partie. Alors il y aura effectivement, quand des fois il y a eu des, des, des annonces qui ont été faites, il y a eu des, des gros euh, des grosses baisses sur l'ensemble des actions, mais en règle générale, elles ont tendance à revenir sur leur point, on va dire, euh, leur moyenne mobile qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment le, leur, leur moyenne euh, liée à l'action liée à euh, boursière. Euh, donc l'idée, ça va être ça, ça va diversifier. Alors je ne vais pas non plus partir sur 30, 40, 50, 50 actions. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit portefeuille d'une quinzaine, vingtaine d'actions. Et pourquoi je faire ça tout simplement parce que euh, bah, ça nécessite quand même un petit peu de surveillance tous les mois euh, voilà de, de faire de, de faire une petite surveillance Alors, je te dis pas que ça va te prendre des jours et des jours c'est juste que peut-être faire que tu te prennes un petit peu de temps tous les mois pour analyser les actions que tu as pu euh, euh, prendre. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas de les revendre demain. L'idée, c'est de les garder le plus longtemps possible. Mais si, bien évidemment, il y avait une décision qui était intervenue au conseil d'administration de ces entreprises-là, une décision, par exemple, sur les dividendes ou autres, forcément, ça va impacter sur peut-être ta sortie sur la structure, ou alors si effectivement l'action elle a, elle a, elle s'est énormément volée, qu'elle a vraiment euh, fait une très grosse croissance et qui a la possibilité de sortir avec une grosse plus-value, bien évidemment je vais peut-être la saisir, tu vois ce que je veux dire, ça va être toujours en rapport par rapport aux dividendes que je vais toucher de l'entreprise. Donc l'idée c'est de partir sur une quinzaine, vingtaine d'actions, euh, de les surveiller bien évidemment et régulièrement, soit donc, tous les mois de renforcer voire de sortir sur certaines et de revenir sur d'autres. Et l'idée c'est de faire une analyse entre 15 et 20 actions maximum euh, tous les mois parce que sinon ça va nécessiter une charge de travail beaucoup trop importante et encore une fois tu l'as compris, l'idée c'est que ça ne génère pas euh, une source de travail supplémentaire, euh, c'est juste que je diversifie encore une fois mes sources de revenus et je les diversifie dans d'autres actifs. Alors, tu verras que… Alors, j'utilise d'autres traders, j'utilise notamment Interactive Broker, mais dans ces séries de vidéos, on va vraiment parler plus de « Trade Republic ». Euh, D'ailleurs je te referai certainement une vidéo, si tu souhaites, hein, une vidéo beaucoup plus précise par rapport à ça, j'ai choisi tout simplement ce courtier pour plusieurs raisons. Euh, tout simplement parce que c'est un courtier très récent qui est arrivé, qui fonctionne avec une application mobile qui est très bien faite, franchement, euh, donc c'est un courtier en Allemagne, on connaît les Allemands, on sait que derrière c'est vraiment quelque chose de, de carré et de sérieux, hein. quand par exemple vous comparez KN26 sur les cartes bancaires ou les comptes bancaires, on sait que derrière c'est du sérieux et que, et que ça tient la route. C'est aussi que cette société bon, est plutôt rassurante dans tout ce qu'elle explique. Notamment, vous allez être propriétaire réellement des titres, donc des actions, d'accord Alors que certaines sociétés, euh, certains traders, malheureusement, vous n'êtes pas propriétaire des titres. Euh, vous êtes juste quelque part... Euh, en fait, il y a un intermédiaire, c'est-à-dire c'est le trader, euh, c'est le courtier qui fait l'intermédiaire entre vous et la place de marché. Et ça, j'aime pas trop. Moi, je préfère être vraiment propriétaire. Euh, comment dirais-je de mes euh, de mes actions euh, Ce qui ce qui me permet, si vous voulez, que si à un moment donné, pour une raison X ou Y, euh, donc cette société était amenée à disparaître, en fait, les actions sont détenues par la HSBC, qui est une banque qui est quand même euh, reconnue sur le marché. Et donc ça veut dire que on récup on pourrait récupérer nos titres d'action parce que bien évidemment, il y a toujours ces risques-là, d'accord Donc j'ai choisi ce ce, ce courtier-là pour ça, mais aussi parce que je, les frais sont très très bas et on y reviendra, on fera des vidéos par rapport à ça, les frais sont vraiment euh, très faibles comparé par exemple à d'autres comme de Giro euh, où on sait qu'il y a des frais qui sont assez lourds. Euh, l'idée, c'est que nous, on, euh, on met des petites sommes d'argent tous les mois, 500, 1000 euros, peut-être un petit peu plus parfois, mais l'idée, c'est de pas non plus en mettre de trop. Euh, comme, je, comme je te le dis, l'idée, c'est vraiment de récupérer par rapport à ce que je peux gagner tous les mois, une, une partie de mes revenus et que bah, l'idée c'est que je le diversifie et que je le place bien évidemment dans ce type d'investissement. Donc l'objectif c'est pas de se ressortir avec des frais euh, à tout va parce que sinon ça, tu te rends compte que si déjà dès le départ tu supportes des, des, euh, des dizaines d'euros euh, parce que tu places des, euh, des ordres, ça va vraiment être compliqué. Donc l'idée c'est d'avoir un courtier aussi qui soit plutôt souple par rapport à ça, qui n'ait pas trop de frais et que ça soit assez simple. Hein, l'objectif c'est qu'on ait une application pas trop compliqué parce que il bah, y a beaucoup d'autres courtiers où malheureusement c'est vraiment complexe et euh, il faut s'y connaître un petit peu avec des chiffres de partout et c'est pas forcément pour le commun des mortels très euh, digérable. Donc l'idée, et c'est pour ça que je les ai choisis, à mon sens il me semble être une société avec leur application qui est plutôt bien foutue euh, et l'idée c'est que je partage tout ça du coup avec toi dans les prochaines vidéos. Donc voilà un petit peu cette vidéo d'introduction, la toute première, donc euh, tu verras, il y en avoir d'autres, la prochaine ce sera bien évidemment... Bah, qu'est-ce que j'ai pris comme type de quel type de position et si tu veux je vais partager avec toi tout simplement la valorisation de mon portefeuille chaque mois et on verra bien évidemment eh bien euh, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu euh, quelles actions j'ai mises en place qu'est-ce que ça peut me générer et l'objectif encore une fois c'est de me créer une source de revenus donc bien évidemment euh, n'hésite pas à suivre cette chaîne YouTube, ça va durer euh, bah, plusieurs mois, bien évidemment plusieurs années aussi, puisque euh, avant d'atteindre cet objectif en plaçant 500, 1000, 1500 euros tous les mois, bien évidemment, il va s'écouler quand même pas mal d'années pour qu'on puisse obtenir un revenu récurrent et sur lequel bah, on puisse, je, puisse, je pourrais réellement euh, bah, communiquer et sur lequel je pourrais vraiment m'appuyer comme un revenu passif euh, qui me génère bah, un complément de revenu ou tout simplement bah, peut-être ma future retraite puisque tu le sais, je suis entrepreneur et quand tu es entrepreneur, la retraite, il n'y en a pas vraiment. C'est plutôt à toi de te la faire et moi, c'est quelque chose que j'ai compris depuis très longtemps euh, parce que bah, tu dois programmer tout ça, tu dois le préparer et l'idée à travers cette chaîne YouTube, c'est vraiment de partager tout ça avec toi. Voilà, bah, du coup, on a terminé. N'hésite euh, pas à lâcher le pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me dire toi aussi ce que tu fais aujourd'hui. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire la prolongation entre ton business que tu, as, que tu fais aujourd'hui et bah qu'est-ce qu'on peut faire de ça Qu'est-ce qu'on peut générer avec ce business-là concrètement Est-ce qu'on peut se créer d'autres actifs Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, de nombreux membres de ma, de ma communauté qui ont maintenant 2-3 années d'activité, bah aujourd'hui sont en train effectivement de faire la même chose que moi parce que bien évidemment ils ont compris que le cash c'est bien, le laisser sur un compte bancaire c'est pas bien. Euh, tout simplement parce que voilà on le sait c'est du cash qui dort, qui sert à rien, qui produit rien et au contraire qui se déprécie puisqu'on a une inflation naturelle qui est là euh, chaque année et donc bah, ton argent perd de sa valeur mais c'est surtout qui il participe à rien. Et l'idée quand on est un investisseur, c'est vraiment d'utiliser son cash comme des effets de levier pour derrière eh bien, aller chercher autre chose. Voilà, on a terminé les amis. N'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à la partager bien évidemment. Et puis je te dis bah, à tout de suite ou à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao